Bonjour tout le monde, c'est Bachunda qui est avec vous et aujourd'hui on va parler d'implémentation de la stratégie du mouvement 2030. Notre rôle en tant que communauté est de faire fructifier et rendre plus fiable la dissémination du savoir. Le 15 janvier 2021, toute la communauté à travers le monde va faire le 20e anniversaire de Wikipédia. Le projet Wikipédia est devenu mûr et toute la communauté doit s'adapter, s'améliorer pour mieux se soutenir entre elles et avec ce grand volume de connaissances, des milliards de pages, des millions d'articles rédigés sur plus de 300 langues. Notre stratégie à l'horizon 2030 a été pensée, affinée durant trois ans avec comme résultat 10 excellentes recommandations et plus de 50 tâches directrices très intéressantes qui relatent tous les domaines d'action du mouvement. Comme communauté francophone de Wikifranca, c'est simple. Il faut être plus attentif à ce qui se passe autour de la stratégie. Il faut participer aux événements de la stratégie 2030. Il faut donner votre avis sur ce qui se passe dans la stratégie. Il faut bien comprendre les recommandations, ce qui va avec, et bien les assimiler. Dans notre entourage et nos affiliés, notre participation comme affilié est très importante. Car il nous reste beaucoup à faire pour la connaissance. Soyons prêts pour cette transition et participants, cliquez en bas et remplissez le formulaire et il ne vous prendra que quelques, euh, au moins à peu près une, une bonne trentaine de minutes. Cette enquête euh, nous permettra euh, et à toute l'équipe de la transition de mieux connaître les besoins des affiliés à travers le monde et surtout la communauté Wikifranca va pouvoir faire parvenir leur voix à la communauté internationale. Et tout en bien, plus, je vous remercie très bien de votre participation. Et n'oubliez pas, faites -en entendre toujours notre voix en tant que mouvement. Wikifranca.